Bonjour et bienvenue dans cette sixième vidéo du tutoriel dédié à la custode d'Amiibo. Dans cette sixième étape, nous allons sculpter le socle de Pikachu. Le socle que l'on cherche à réaliser s'inspire d'une capture d'écran du jeu, où on voit Pikachu marcher dans une forêt. Procédez comme d'habitude. Préparez un peu de stuff, vérifiez si la partie centrale ne s'est pas durcie suite à la polymérisation des deux composants. Mélangez jusqu'à obtenir notre pâte verte. Une fois prête, faites des boutons de clean stuff, posez-les sur le socle, puis aplatissez avec vos différents outils pince-gomme, rouleau, outils de sculpture, etc. N'hésitez pas à bien utiliser la technique du rouleau pour obtenir un cercle plat et homogène. Vous pouvez utiliser votre outil de sculpture pour atteindre des endroits inatteignables avec vos pinceaux gommes. Répétez l'opération en ajoutant d'autres boudins et en venant aplatir à chaque fois. Venez retirer stuff qui se trouve sur la partie nord du socle. On ne cherche qu'à recouvrir la partie dorée. Récupérez et agglomérez les chutes entre elles afin de les réutiliser. Votre socle est enfin plat. On va désormais ajouter 2-3 éléments de décor. Pour sculpter une fleur, faites une petite boule en green stuff, puis aplatissez-la pour avoir un rond en green stuff. Avec votre outil de sculpture, venez faire des pétales en coupant dans la green stuff. Aplatissez avec votre pinceau gomme pour rendre les pétales plus fins. Faites le centre de la fleur en aplatissant avec l'embout de votre pinceau, sans appuyer trop fort. Vous pouvez retravailler le contour des pétales si le résultat ne vous convient pas. Pour donner du relief au pétale, venez faire une marque en partant du centre de la fleur vers la pointe du pétale. Écrasez une petite boule de green stuff au centre et venez sculpter le cœur en insistant sur le pourtour. Venez retirer les parties superflues avec votre outil en prenant soin de ne pas déchirer la fleur ni les pétales. Une fois les différentes fleurs sèches, il va falloir les placer sur le socle. Pour cela, aplatissez de petites boules de green stuff qui joueront le rôle de tige. Pas besoin de s'attarder davantage sur la forme des tiges vu qu'il s'agira de fleurs au ras du sol. Si vous voyez qu'il y a des imperfections sur vos fleurs, ne venez pas les réparer à l'aide de vos outils sans utiliser de matériel de protection ou de pratiques sécurisée. Quelques minutes après avoir placé vos tiges, on va coller les fleurs à l'aide de superglue. Venez déposer un point de colle sur la tige et posez votre fleur dessus, en essayant d'aligner le cœur de la fleur avec la tige. Une fois que la colle a pris et que la vignistoff est sec, vous pouvez venir retirer les imperfections. Voilà, vous avez fini la sculpture de votre custo. Place désormais à la peinture.